tout le monde, je voulais juste vous dire un petit message de la boutique Donc si vous avez déjà déverrouillé la pioche, le planeur et ça, déjà dans vos quêtes de top, Bah ben lui il va t'a à 1500 Mais si vous le prenez pas, puis vous prenez le pack, puis vous avez déjà les trois objets comme ça Planeur et euh, en vêtements Bah ben après il va vous arrivez à 200 v bugs Donc c'est ça, donc il y a un petit bug, ici il est à 1500 Ici après il faut arriver à 200 V-Bucks. Donc euh, dépêchez vite les donner en boutique. C'est parce que là je, je me suis dépêchée direct à faire euh, ça. Donc euh, j'avais déjà ces trois-là parce que ça, ces trois-là, j'ai déjà fait en quête top Donc si vous avez déjà fait les au Pototop. Donc au moins c'est une technique qui est valable pour tout le monde. Si on passe ou si on a déjà 200 V-Bucks, bah, à la place de déjà le skin à 1500, Puis, vous avez déjà ces trois ces affaires là. dans la quête Pototop. Bah pas top, bah là, il y aura un truc de plus. Ça, c'est 1500. Ça va toujours rester comme ça. Mais si vous prenez le pack, vous l'aurez à 200 000 bucks Donc c'est ça, donc euh, bah, je vais juste vous dire cette petite astuce parce qu'elle est dispo pour tout le monde. Donc c'est ça, donc euh, bah, je voulais vous le dire rapidement avant que la boutique se finisse un jour. Parce que sinon, elle va, elle va, elle va s'en aller rapidement. Donc c'est ça, donc... Euh, bah c'est ça donc dépêchez-vous à faire cette technique là donc euh, bah c'est ça donc on se retrouve dans une autre vidéo donc ceci dit -ci. ciao ciao